Qui suis-je Je suis euh, Joey Breen et j'ai fait un an à Central d'échange euh, quand j'étais pendant mon diplôme ingénieur à Cambridge. J'ai décidé d'aller à Central parce que bon, j'ai fait une semaine d'échange quand j'étais en première année et ça m'a tellement intrigué. Le campus et euh, bah, bah, toute la vie étudiante là-bas, donc... Quand j'étais en troisième année, ouais, je, je voulais avoir quelque chose de différent dans mon expérience d'étudiant. Donc, oui, c'était vraiment la meilleure option pour moi. Je pouvais également aller à Singapour, mais la France, car j'en parlais déjà un peu depuis l'école, c'était un choix très naturel. Qu'est-ce que j'ai gagné J'ai gagné plein de choses. D'abord, euh, dans ma vie sociale, j'ai fait plein d'amis que j'aurais jamais fait si j'étais resté en Angleterre. Vraiment, j'ai fait euh, un groupe entier d'amis qui sont venus de plein de pays, genre le Brésil, euh, la Turquie, vraiment plein de pays. Euh, aussi, j'ai bénéficié de faire euh, un système scolaire totalement différent. En Angleterre, on fait des classes, peut-être euh, deux, trois cours par jour, ça, ça peut durer peut-être quatre heures, mais en France, on fait six heures par jour d'études, cinq jours la semaine. Et pour moi, ça m'a tellement, euh, je dirais, intéressé, car en Angleterre, j'étais habitué à faire beaucoup de devoirs chez moi, seul. Mais là, c'était vraiment, à ce contrat, c'était une expérience collaborative où j'ai trouvé, et ça m'a intéressé. La troisième chose, que j'ai aimé c'est de faire un peu euh, élargir mon réseau euh, professionnel aussi. J'ai euh, rencontré plein de contacts euh, dans des startups et dans des business français et ça aussi m'a changé la vie car en Angleterre je n'aurais jamais rencontré ou je n'aurais jamais su que je pouvais travailler hein, travailler en France dans cette manière. Est-ce que j'ai aimé le plus de mes expériences? Euh, je dirais que avoir l'indépendance, de vivre seul, car à Cambridge j'étais habitué à vivre euh, dans un dans un logement étudiant, mais dans des salles seules Mais là, en France, j'étais vraiment J'étais là pendant dix mois. Je ne suis jamais rentré chez moi en Angleterre. Et j'ai vécu avec trois autres hommes. Et oui, pour moi, je crois que j'ai augmenté en, en indépendance. Comme ça, je veux dire que j'ai dû, euh, dû trouver un, une, un équilibre entre... Euh, mes études et ma vie sociale dans une manière qui était différente à ce que j'ai dû faire en angleterre. J'ai aussi aimé être, faire partie, en fait aimé, j'ai adoré être, faire partie des assauts françaises. J'ai fait le BDI, le bureau des internationaux, j'ai fait euh, le RICS, c'est la radio indépendante. Pour eux, j'ai euh, j'ai essayé de, enfin j'ai enfin, pas essayé, j'ai Participer à l'écriture des, des petits sketchs pour la radio, et si j'étais là, euh, de, derrière la caméra, pendant euh, que donc les choses. pendant euh, qu'on enregistrait les, les performances et tout ça. Et ça, j'ai bien aimé d'aller à fond dans, un, dans une culture que je ne connaissais pas avant, le culture, la culture du, du rap et du hip-hop français. Et, et puis j'ai aussi fait le, la, la, la danse hip-hop et j'ai fait du bénévolat avec l'assaut Espérance en béton. Pour ça, j'ai travaillé avec des, euh, des lycéens français du quartier local. Je leur, je leur ai appris le, le physique et la maths, les maths. donc oui, c'était juste génial. Après que je suis entré en Angleterre, ma vie a changé dans plusieurs manières. Euh, D'abord, j'ai appris à travailler dans un, dans un style qui était différent qu'avant. Donc, j'étais beaucoup plus... Euh, j'étais beaucoup plus prête à travailler tôt le matin. J'ai appris ça en France. Et aussi, j'ai appris certaines techniques pour structurer ma vie que j'ai pris dans, un, dans une semaine d'intégration qui s'appelait Design Your Way. Ça aussi, ça, les, les des cours euh, qui sont un peu social, pas exactement ingénieurs, on fait ça pas en Angleterre. Donc, donc oui, j'ai aimé ça. Euh, aussi, parfois, je suis, euh, je sais pas, je suis dans un pub où je, je suis, euh, rentre un nouveau ami. Et j'entends un petit accent, je peux, je peux le parler en français. Et même maintenant, deux ans après, euh, on me dit toujours que ça se voit un peu que j'ai habité à Paris avant. Euh, donc je crois que ça m'a donné un certain... Je sais pas, une certaine confiance de parler français. Et j'aime bien ça. Est-ce que je... T il y a d'autres étudiants de faire cet échange oui, certainement ça m'a appris tel, tellement de choses et en plus c'est juste une expérience qui n'est pas possible de gagner en Angleterre c'est faire une échange, un, un échange un échange Erasmus comme ça oui, je, je dirais que c'est c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment changé la vie qui m'a donné beaucoup d'expérience et vraiment, j'ai zéro regret